Bonjour à tous, nous sommes le 8 juin, comme vous pouvez voir, ma... j'ai ma tenue estivale, c'est très relâche. On commence à avoir des très belles journées ici au Québec, donc on en profite, on va regarder avec vous les marchés, aussi ce qui se passe au niveau mondial parce que c'est quand même à souligner, il y a des manifestations pas mal aux États-Unis en ce moment, il y a le déconfinement qui se poursuit dans plusieurs pays, il y a des cas qui euh, c'est à la baisse, je pense c'est la Nouvelle-Zélande ce matin, euh, pas de cas et le déconfinement s'est terminé. Euh, heureusement, parce que dans le fond, au niveau de, de l'économie, euh, il faut le dire, c'est un choc terrible. Euh, euh, j'ai publié quelque chose sur Facebook je veux pas faire de controverse, vraiment pas mais euh, la chose que je me dis que les conséquences euh, non seulement euh, économiques, euh, psychologiques euh, sociologiques euh, sont très très importantes au niveau de ce qui est arrivé euh, le coronavirus a été un, un catalyseur là, le, la crise du coronavirus parce que dans le fond c'est une, une bonne grippe la définition d'une grippe c'est pas pour banaliser c'est vraiment quelque chose de sérieux là. Il y en a peut-être qui ont pensé que je voulais banaliser ça du tout, du tout, et je savais qu'il y avait besoin d'un certain confinement. Mais comme je vois, dire, ce que Charles Gave, que vous connaissez très bien en France, disait, euh, c'est qu'on aurait pu confiner des personnes de 60-70 ans et plus. Moi, j'ai 61 ans, donc euh, j'aurais pu être confiné. Écoutez, ça aurait ça été une solution. Même ici au Québec, je viens de lire l'article, euh, il y a des, euh, des, des médecins qui... Euh, euh, qui demande euh, absolument que le gouvernement puisse déconfiner les, les enfants parce que euh, selon euh, les statistiques, il n'y a presque pas de décès au niveau, de, au niveau du coronavirus dans les tranches d'âge jeunes. C'est au-dessus de 60-70 ans qu'on a vraiment des, des décès. Et il faut dire aussi qu'on a comptabilisé des décès de personnes, par exemple, qui, prenaient qui avaient un cancer ou peu importe la maladie, on les a comptabilisés. Euh, vu qu'il y avait aussi le coronavirus comme un décès dû au coronavirus, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de... Puis je dois le dire, là, je le dis très, très prudemment, mais je sais, je l'ai entendu de la bouche d'Arruda... Euh de la comptabilisation des morts. Euh, beaucoup de comptabilité, euh, disons, euh, <rire> on pèse un peu sur le crayon pour euh, déclarer que certains décès étaient dus au coronavirus. C'est pas pour minimiser ça, mais c'est ce qui est arrivé. l'a euh, avoué lui-même et ils ont changé leur manière de calculer euh, le nombre de morts. Donc, quelqu'un qui était en phase terminale et qui avait été en contact avec euh, euh, quelqu'un qui avait eu le coronavirus et, et décédé, on le comptabilisait comme un décès euh, du coronavirus c'est faux, hein, en fin de compte, c'était un décès qui n'était pas nécessairement, nécessairement relié. Et sur les tranches d'âge, on, on sait très bien, il y a beaucoup, beaucoup de, <coughs> de, euh, de différences euh, quand on a euh, 10, 20, 30, 40 ans, jusqu'à 50 ans, euh, c'est vraiment négligeable, même, on doit le dire, je n'invente rien. Euh, certaines tranches d'âge, euh, c'est pas plus que la grippe euh, saisonnière. En tout cas, on va arrêter de parler de ça parce que je veux pas emmener de controverses. Euh, je me dis bien que les conséquences économiques, euh, sociales, psychologiques pour plusieurs personnes, personnes âgées qui sont euh, confinées, euh, c'est vraiment euh, très très très grave. Euh. Euh, ce qui est arrivé. Donc, euh, on va regarder ça tranquillement tout à l'heure. Euh, euh, pas le coronavirus, mais regarder l'économie les conséquences économiques. Surtout aux États-Unis, ce qui se passe en ce moment au niveau des manifestations. Euh, George Floyd, qui est décédé d'une manière atroce, euh, on doit le dire, euh, le, je suis absolument contre la brutalité policière. Je suis absolument quelqu'un nullement raciste. J'ai jamais euh, fait de différence de race. Au contraire, j'ai eu beaucoup d'amis de, de couleur, peu importe, là. Euh, ça n'a jamais été un problème pour moi, là. là. C'est vraiment... Euh, mais euh, ce que je dois dire, quand même, il euh, faut mettre un peu de... de, de un bémol là-dessus, au niveau des policiers. Et les policiers, euh, j'ai eu affaire euh, quelques fois dans ma vie euh, ben, ben, pour des euh, rapports avec des policiers, qui ont été d'une gentillesse extrême, donc c'est pas tous les policiers non plus. Mais on sait qu'il y a des policiers qui sont pourris, qui qui euh, exerce des brutalités euh, vraiment euh, très grandes envers des personnes, mais il y a des euh, personnes aussi qui, euh, euh, peu importe la couleur, là, que ce soit blanc, noir, jaune, euh, toutes les couleurs, euh, qui sont on va dire, on va employer le même terme que j'ai employé, qui sont pourris, et tout ce qu'ils veulent, c'est de la provocation. Et ils sont vraiment... Euh, il y a des policiers qui osent pas aller dans certains quartiers à plusieurs places euh, sur la planète. Euh, euh, en France, vous connaissez ça, euh, ici c'est moins évident, là, mais euh, aux États-Unis, c'est le cas. Donc, euh, non, non, il y a beaucoup de violence là-dedans. Et moi, ce que je dirais, les conséquences de ces grandes manifestations euh, là aux États-Unis, c'est pas simplement... Euh, des conséquences raciales, raciales à cause de... Bien entendu, ça a été là, comme l'aiguille la, la, la, qui a percé le ballon, mais je pense aussi qu'il y a vraiment, vraiment un, un, euh, un lien très, très étroit entre ce que la Fed continue à faire, donc ce que la Fed a fait. On a une reprise en vue au niveau boursier, je parle Au niveau économique, on va voir, mais au niveau boursier, c'est vraiment une reprise en vue. Le Nasdaq... Euh, euh, est revenu à un nouveau sommet, dépassé son ancien sommet. Je sais pas ce qui va arriver dans la suite, on va regarder ça, analyser ça, mais vraiment, vraiment, l'argent qui a été injecté... Euh euh, ben, dans le fond c'était la bulle de tous les actifs mais la Fed euh, a dit qu'il y avait nos limites, euh, la Fed de toute façon c'est elle qui crée la, la monnaie donc il euh, n'y a aucun problème les banques fédérales, que ce soit la Fed aux États-Unis euh, notre Banque du Canada ici euh, Banque du Japon, euh, la BCE c'est eux qui créent l'argent donc ils en créent comme ils veulent puis dans le fond au niveau des dettes, ils peuvent effacer les dettes je pense que la Chine vient d'effacer les dettes euh, de certains endroits dans en, en Chine voilà. donc euh, non, c'est il y a des conséquences à ça, il faut, faut le dire. Mais dans le fond, les dettes euh, peuvent être euh, effacées, mais il y a des personnes qui vont souffrir. Certaines personnes qui avaient acheté des obligations euh, de ces, ces pays-là quand la dette est effacée. Oh, il y a eux autres, ils voient disparaître le.. Euh, le euh, <rire> Euh, le, euh, le pognon. <rire> Donc, euh, non, on se trouve à être euh, dans une situation particulière. Elle a fait, dans ce moment, Imprime. Imprime continue à faire monter les marchés. C'est vraiment euh, euh, seulement elle qui, qui, qui... La masse monétaire a augmenté d'une manière... Euh, astronomique, On va aller voir ça tout à l'heure. Et euh, la vélocité de la monnaie euh, continue à dégringoler. Donc, euh, on dépense pas assez. Il y a trop d'argent dans le système, mais ça ne roule plus. Donc, euh, c'est ça. On va commencer euh, par regarder euh, bon, les banques aux États-Unis. Euh, on a eu, euh, c'est sûr, euh, le, la bourse est, est remontée d'une manière assez... Euh, euh, virulente euh, rapidement. C'est directement relié euh, aux actions de la FED qui a injecté de l'argent dans le marché en achetant non seulement des, euh, des bons du trésor, mais des bons euh, euh, d'entreprises, de grandes entreprises aussi, en achetant des ETF, ce qui n'était pas son... son, son, son, euh, son euh, sa raison d'être. La FED n'a pas le mandat d'acheter euh, des actions, mais c'est ce qu'elle a fait comme la Banque du Japon euh, depuis des années. Donc, elle a acheté des ETF, donc, par le biais d'achat de ETF, qui se trouve être un regroupement d'actions, mais elle achète les actions indirectement. Elle a acheté, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, même <rire> les actions de Hertz qui vient de faire faillite. Donc, euh, pas grave. C'est le bord ouvert, donc on achète, on achète, on se préoccupe de rien. Mais par contre, euh, ici on voit les banqueroutes euh, euh, qui sont à la hausse aux États-Unis. Les conséquences de, du confinement, du coronavirus. Euh, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient déjà en difficulté, mais là, on va avoir des conséquences. Je pense beaucoup à des petites entreprises, au restaurants. Ça va être terrible, vraiment assez dur à, à supporter toutes les, les consignes qu'on va leur imposer. Les, les cabinets, comme un cabinet de, de chirurgie dentaire, ces choses-là. J'ai entendu parler qu'un cabinet de dentiste devait, injecter, devait, devait investir seulement pour se... Ce, pour essayer de, de, de protéger son, son local contre la soi-disant COVID-19 il euh, euh, devait investir 16 000 pour, euh, et puis en plus le gouvernement je parle ici au Québec euh, change souvent ses règles presque à toutes les semaines donc il euh, y a plusieurs restaurants même qui veulent attendre c'est le 15 juin qui se trouve être l'ouverture officielle des restaurants qui vont, les restaurants vont avoir le droit aujourd'hui on va voir euh, des informations là-dessus, je ne sais pas encore là, comment ça va se faire. Mais euh, aussi, il y a une question de coût Un restaurant qui doit marcher à 50% de sa capacité euh, et doit avoir du plaisir de, de, de, de, de, de partout. Euh. C'est beaucoup, beaucoup d'investissements, beaucoup de sous, plusieurs vont tomber. Euh, c'est beaucoup, beaucoup, euh, c'est de valeur, c'est vraiment de valeur. Et puis, il y a les conséquences psychologiques. Euh, je, je voyais dans des magasins, ça me prend... Ça me prend une éternité à acheter des items. Ce n'est pas l'idée d'attendre, c'est plus euh, l'idée euh, de paralyser l'économie. Tu t'en vas à, à, dans, dans un magasin ordinaire, là, de, soit de rénovation, je fais beaucoup de rénovation, ou euh, tu arrives arrive au magasin, tu attends, il y a une filet de 15, 20, des fois 30 personnes. Euh, c'est vraiment long à attendre. Euh, ce que tu fais, tu te décourages, tu t'en vas et puis c'est tout le ralentissement le ralentissement de, de la procédure d'achat, euh, donc euh, lorsque tu es dans le magasin tu es, d'acheter rapidement ce que tu as acheté mais tu d'en sortir aussi moi c'est un peu ce que je trouve difficile puis je pense que la plupart de mes concitoyens trouvent ça difficile, je discute dans les files d'attente avec des personnes pour avoir un peu le pouls et je pense que les personnes pensent pas mal pareil là. Euh, on a probablement euh, euh, toutes les mêmes réactions, on arrive devant un, un, un magasin ou ce qui se trouve être une livre entreprise, ce qu'on voudrait tout simplement c'est acheter ce qu'on a besoin et puis sortir, puis comme on faisait anciennement. Mais là, il y a tellement de contraintes il y a certains magasins qui sont moins, moins euh, on va dire... Euh, <rire> Euh, je vais faire attention à mes termes, euh, euh, qui sont moins euh, euh, à, la, à la coche que les autres. Là. ben On dit « à la coche », c'est pas nécessairement ça. Il y a vraiment des mesures qui sont exagérées, à mon avis. Là. Euh, mais il y a des certains magasins que l'expérience, pour aller acheter ce qu'on a besoin, c'est moins payé. Mais il y en a d'autres que c'est vraiment terrible. Donc, euh, ça, c'est un facteur qui paralyse l'économie. Et au Québec aussi, c'est la loi 61, je veux en parler rapidement, rapidement. Euh, le Go euh, veut, euh, bon, n'a pas eu le temps de les ça, je l'ai posté sur Facebook, mais euh, les contraintes qu'il veut faire, ben, je sais que c'est pour partir des grands projets. Et ça peut, être, ça peut paraître très, très noble à la base, c'est partir des grands projets euh, euh, de construction, des projets majeurs au Québec, un peu comme euh, dans le temps après la crise de 29 aux États-Unis, le barrage ouvert. Mais là, euh, euh, les, con, les, les, les droits qu'il qu se donne euh, sont un peu exagérés et c'est peut-être là-dessus qu'il. Euh, par exemple, une, c'est de ne pas faire d'appel d'offres. Euh, d'exproprier euh, euh, parce que je sais que les procédures d'expropriation pour certains grands projets c'est très très long, ça peut aller en cours puis ça, puis éviter ça, je comprends je comprends tout ça, je comprends que c'est par contre, euh, les mesures euh, qu'il prend euh, sont vraiment exagérées, il ne faut pas oublier qu'on est en démocratie et une des mesures qu'il veut prendre c'est que personne ne peut poursuivre le gouvernement dans le processus donc euh, ça c'est la, la plus forte, la meilleure puis euh, ça là-dessus je suis absolument contre, là. on peut pas comme euh, euh, euh, on ne peut pas euh, dire à, à la population, parce que c'est un élu, il ne faut pas oublier que c'est un élu. Je vais dire comme Idriss euh, aberkan disait, euh, euh, un élu, c'est notre chauffeur. Euh, c'est notre chauffeur, donc euh, le, on, le chauffeur ne nous dit pas quoi faire, c'est lui qui nous chauffe, nous on est... Euh, donc, quand je dis chauffeur, je veux dire c'est notre, notre serviteur. L'État est notre serviteur, dans le fond. On les élit, on les élit puis, euh, et ils doivent faire ce qu'on qu qu a convenu de faire dans leur programme électoral, tout simplement. Donc, euh, faut jamais oublier ça. Et euh, les droits que le Legault, la CAC veut euh, avoir sont vraiment exagérés. Et d'ailleurs, euh, plusieurs médias, heureusement, ont commence à en, à en parler, à contester. Donc c'est une bonne chose parce qu'il faut avoir de l'opposition. Donc c'est tout ça pour dire que c'est les banqueroutes aux États-Unis au Canada, je n'ai pas, pas vérifié, je n'ai pas les statistiques, mais pour vous dire, c'est assez important. C'est vraiment assez important ce qui se passe. Mais les bourses continuent à monter. Là. Ça, c'est un peu comprenable, dans le fond, avec euh, l'injection monétaire. Tout ce que j'espère, parce qu'il y en a qui disent que la reprise économique va se faire au troisième trimestre aux États-Unis. Donc, on reviendrait euh, au euh, produit intérieur brut euh, d'avant, au taux de chômage. Mais tout se peut, là, tout se peut. Mais... Euh, comme c'est là, on est vraiment dans une crise profonde aux États-Unis. Là, ça se trouve être euh, les euh, euh, aux États-Unis, euh, bah, vous regardez les réponses police, économique, sociale, justice, euh, c'est pour donner un peu ce qui se passe aux États-Unis, les actions policières, tout ça, de 2000 à 2020, là, euh, on voit très très bien que c'est les États qui sont... Euh, euh, plus côtière, donc euh, plus euh, démocrate, où on a eu plus de troubles, et euh, républicain c'est moins pire, je ne suis pas pour être républicain ou démocrate, de toute façon je ne suis pas américain, donc ça ne me regarde pas, mais c'est pour vous donner euh, les, euh, une statistique qui est intéressante quand même, euh, c'est sûr que face euh, à ce qui arrive euh, des incidents, euh, euh, plusieurs profitent de, à, à cause de la mort de George Floyd. Il y a plusieurs qui profitent de cet événement-là pour euh, euh, mettre à feu et à sang tous les, les, les magasins qui sont dans le fond pas nécessairement responsables. Il ne faut pas oublier qu'il y a des petits là-dedans qui ont ont passé leur, leur vie à essayer de construire de quoi, et quelques personnes, au, au nom d'une manifestation, euh, détruisent tout. C'est quand même assez euh, abominable. Euh, donc, euh, non, euh, mais euh, la, la, je comprends exactement la colère, euh, euh, mais je pense que c'est... Dans les manifestations, je regardais ça, j'ai regardé même ici au Québec, euh, manifestation, euh, il y a 50% même plus euh, que c'est des Blancs qui manifestent. On est contre, on est contre, euh, euh, je dirais, l'injustice, euh, euh, l'injustice au niveau euh, de, de la peau, au niveau de, euh, de plusieurs facteurs. Les humains, euh, en tout cas, on devrait aspirer à ça, on est tous négaux, on, on devrait comme aspirer à cette égalité-là, donc euh, il n'y a pas de question de. Fait que, mais c'est ça, bravo aux États-Unis. Donc, euh, je voulais aussi vous parler de la croissance euh, euh, de la dette euh, euh, américaine à comparer du, de l'accumulé du produit intérieur brut, la croissance du produit intérieur brut. Euh, la dette, la dette, ça c'est depuis 2008. Là, euh, ben la dette depuis euh, 1966, mais on monte, monte. Et depuis 2008, on a eu euh, euh, de la dette de la part des la Banque centrale américaine, parce que c'est aux États-Unis, une montée, montée vraiment incroyable, ce qui a soutenu les bourses, les actifs financiers, et la croissance du du produit intérieur, intérieur brut, c'est-à-dire de toutes les transactions, de tous les échanges économiques qui se font à travers les États-Unis. Euh, oui, ça, il ça, y a eu une croissance, mais pas aussi euh, forte que l'injection monétaire. Et euh, ici, on a euh, ben, la crise du coronavirus, mais c'est l'éclatement de la bulle euh, et puis on a eu une injection massive, massive de la dette ici c'est ce qui explique très très bien pourquoi les principaux indices dont le Dow Jones le Standard Poor etc. ont pris euh, leur envol euh, euh, la croissance du produit intérieur brut, ce que je voyais dans ce les projections je ne sais pas si je l'ai mis ici ah oui c'est ça, ça c'est la première euh, injection monétaire comme ça produit intérieur brut et on pourrait euh, certains croient que euh, ça, c'est la crise du COVID-19. Euh, euh, et puis, on pourrait reprendre une croissance de cette manière-là euh, dans les années, ben, les années futures, là, euh, 21, 22. Euh, euh, on, on va voir. De toute façon, c'est ça. Est, on est des observateurs. Euh, on va lire peut-être ce qui… Euh, « La crise du COVID-19 a provoqué un bond de la dette vers le nouveau sommet. » Cela entraînera un retard de la croissance économique de 1,5% au moins, comme euh, -ce que le marché boursier pourrait... Ah, ok, bon c'est ça. Comme discuté récemment, alors que le marché boursier pourrait augmenter en raison de la liquidité massive de la Fed, seuls seul les 10% de la population détenant 88% du marché, 10% de la population détenant 88% du marché en bénéficieront. Et euh, c'est peut-être pour ça... Euh, euh, c'est peut-être pour ça les, les, les, ce qui se produit en ce moment la, la, la, les crises euh, euh, avec euh, le meurtre de George Floyd mais je pense que c'est plus loin que ça je pense qu'on voit les injustices sociales avec raison là, euh, ce qui se passe aux états unis donc les plus riches deviennent de plus en plus riches euh, 10% de la population vont détenir 88% du marché et ils vont bénéficier de l'injection massive de la fête. Donc les plus riches vont devenir plus riches. Les je dirais pas les plus pauvres, mais les classes moyennes et pauvres vont, vont demeurer dans un état euh, presque indéfiniment euh, comme ça. Donc, c'est une grande, grande injustice euh, qui se produit en ce moment aux États Unis. Et, euh, et c'est pour moi, c'est clair, c'est une des raisons euh, de cette crise. Euh, manifestations un peu partout, même si euh, on parle de, de du meurtre. Euh, puis, c'est normal que ça a été le catalyseur. Euh, au niveau de l'or, ben là, c'est ça, on est en consolidation. Euh, ça, on n'a pas besoin de voir ça. Euh, OK, ouais c'est ça. Ouais, ça, c'est une statistique de la Fed. On voit <rire> la masse monétaire euh, depuis euh, les derniers mois, là, euh, euh, c'est même pas euh, drôle. On, on regarde un graphique comme ça, on se dit euh, oui, il y avait de l'injection de, de, de la monnaie dans le système, mais là, ce qu'on voit, c'est un mur, un mur littéral. C'est du jamais vu. <rire> la masse monétaire s'est euh, euh, injectée en fou, donc il n'y a, a, a plus de réserve. C'est comme euh, tant qu'à aller en fou on va aller en fou, et c'est pour ça que je vous parle du salaire de base universelle, c'est pas parce que je suis communiste du tout, du tout, mais je me dis, tant qu'à à être en fou comme ça et que certains euh, en profitent et d'autres euh, sont laissés dans l'oubli et vont demeurer encore dans la, la misère, la pauvreté, on va dire, on va appeler ça comme ça, que seulement euh, 10% de la population profite de tout cet argent injecté dans le système, Ben moi c'est très simple, ma logique est... est, est est simple est presque naïve, mais je me dis, de, si tu veux que l'économie reparte, il est aussi bien de donner des sous euh, aux individus pour que. Euh, je ne parle pas d'un salaire de 700-800$ par semaine, il euh, y a des études très très sérieuses qui, qui ont. Euh, on parle de 200-300$ par semaine, euh, tous les individus, tout le monde, et à la dernière, en dernier, on se rattrape par l'impôt, ceux qui ont oui, vous allez dire c'est du communisme ah, c'est pas la question c'est de pouvoir réinjecter dans le système au lieu de paralyser cet argent euh, dans les poches de quelques-uns on réinjecte ça euh, dans le système via euh, euh, la consommation de base tout simplement et ça va faire euh, virer l'économie et tout va euh, repartir vraiment à la hausse tant qu'à mettre des sous dans le système pourquoi pas mettre un peu régulièrement à la population euh, ça, c'est une autre nouvelle que j'ai vue ce matin. Je ne sais pas ce qui va arriver. Ça vient du Financial Times euh, Certains gestionnaires craignent euh, des de hedge funds. Les investisseurs en action, habitués à acheter les creux pendant les marchés haussiers, le marché haussier de 10 ans, euh, le marché haussier a été très, très long et les investisseurs achetaient toujours les creux. Ça, on, on le voit sur les graphiques, c'est clair. Euh, ben, euh, eux autres pensent que c'est terminé et euh, c'est terminé par la forte de vente en mars, le gros creux qu'on a eu, où on a eu une reprise, mais euh, ils disent, puis ça je l'ai constaté dans les sommets, euh, les investisseurs sont devenus trop complaisants, donc euh, probablement, je ne sais pas, je ne sais pas, euh, ils ont dit qu'on pourrait avoir un autre creux, ce qui serait très très possible, euh, ok, ici on a un article sur l'or qui pourrait atteindre 3000$ bientôt, mais ce qu'on va faire, tout simplement, on va regarder le marché. On va observer rapidement. Euh, ici, c'est le Standard Poor's. Et euh, c'est sûr, le, le, on voit très, très bien que c'est comme en vrai. Et euh, sur le Dow Jones aussi, on est encore en montée ce matin. Injection monétaire, euh, la masse monétaire qui est... Et c'est sur le Nasdaq. On n'a pas encore euh, brisé le sommet, mais on est au même... Euh, à la même égalité que l'ancien sommet. Donc, <rire> c'est vraiment, euh... Euh, oui, c'est vraiment, vraiment euh, exorbitant. Euh, donc, euh, on a eu toute cette remontée-là depuis le cru de mars et c'est directement euh, relié à l'injection monétaire. Avant d'aller sur l'or, on va aller, euh, je vais aller prouver ce que je dis. Euh, c'est sur la M2, masse monétaire. Euh, regardez ici, ça, ça doit être l'argent qui a été injecté dans le système. Euh, depuis euh, mars <rire> regardez on le voit très bien on avait une croissance euh, normale et à partir d'ici on voit uh, piou, ça monte euh, vraiment vraiment ça c'est la masse globale de la monnaie euh, c'est du jamais vu aussi de manière aussi brusque en si peu de temps donc, euh, et la vélocité de la monnaie, ça c'est la, la monnaie qui circule dans le système. Euh, comment ça circule? Ça circule plus. C'est vraiment la baisse encore. <rire> On a injecté, mais ça circule pas. Donc, euh, oui, il y a une peur pour les consommateurs de, de, de ce qui va arriver dans l'avenir, mais aussi, beaucoup d'argent dans le système fait en sorte que... Euh, <rire> C'était peur. Donc, euh, ça, ça se trouve être le, le taux de chômage. Ici, on a eu une grande, grande montée. Et à cause de cette petite correction-là, ici, le marché s'est emballé. Euh, c'est extraordinaire. Au lieu de... On prévoyait 10, euh, 19%. Puis même, c ce chiffre-là est probablement faux. Là. Euh, ça s'est discuté. Euh, euh, on est rendu à 13%. C'est extraordinaire. Mais c'est du jamais vu. Jamais, jamais, jamais, jamais vu. Euh, donc... <rire> C'est ça, c'est de la manipulation, mais peu importe, euh, ce que je vous dis tout simplement, j'observe, je peux pas rien faire d'autre qu'observer. Vous parlez rapidement aussi du dollar américain qui est en baisse en ce moment. Est-ce qu'il va y avoir, euh, par, comme par magie, euh, euh, des intervenants qui vont faire en sorte que le dollar américain <coughs> va changer de direction, comme ici, lorsque c'est arrivé en mars, euh, un grand, grand changement de direction, je ne sais pas. Euh, on va aller voir pour terminer euh, l'or. Euh, oui, l'or euh, qui est en montée. On se trouve à avoir... Euh, bah, on, a, on est en consolidation en fait. On, mais aujourd'hui, c'est une petite montée de rien. Mais c'est pas surprenant qu'on voit l'or euh, euh, refaire un, un creux. On est en consolidation, donc il euh, n'y a rien, rien qui serait surprenant là-dessus. Euh, L'argent, euh, c'est pareil, on est en consolidation. Donc, il euh, n'y a rien de surprenant dans cette consolidation-là. Je voudrais vous parler, euh, ça c'est euh, First Majestic, euh, euh, c'est sur First Majestic euh, comme je vous avais parlé dernièrement on est encore en montée consolidation comme le, le reste donc euh, c'est au niveau du de, de, de silver de, de l'argent, il y a plusieurs autres entreprises mais je vous avais parlé de Kate Neumeyer et je voudrais vous parler aussi de euh, surtout uh, First Mining Gold euh, dont je vous avais souvent parlé et là ce qui est euh, vraiment exceptionnel dans ce qui est arrivé ben, en fin du compte ça se trouve être une fusion parce qu'il y ont a Trois actifs, cette entreprise-là, First Mining Gold. Et euh, là, c'est une fusion qui est arrivée entre Goliath et euh, une de, de leurs actifs, euh, Gold, euh, Gold Long, qui est un actif très, très important. Et on a eu une fusion pour euh, travailler ensemble au niveau du développement de cette mine. Euh, ça a changé la direction du marché. Et surtout, surtout euh, ce qui est intéressant, c'est la longue cassure... Euh, et c'est peut-être ça qui est, euh, qui est euh, regardez ici, on voit très très bien, c'est la longue descente, euh, on va dire aux enfers, pour ce titre-là, et qui vient de changer de direction, avec du volume quand même assez euh, intéressant, c'est de passer 10 millions, donc euh, c'est est un titre qui est, qui est la même chose que euh, First euh, uh, Majestic Silver, euh, qui est la même entre... Ben, pas la même entreprise, l'entreprise distincte, mais qui a été fondée par euh, Kent Neumeyer, et maintenant, avec le changement de direction de la part de euh, First Mining Gold, ben là, c'est ça, souvent... on a vraiment changé la tendance euh, long terme, donc euh, c'est pour ça que c'est un titre qui est à conserver avec euh, beaucoup de volume, euh, ça. Et, mais au niveau des autres, euh, par exemple, on va aller voir... Euh, Barrick Gold. On est en consolidation, comme je vous dis, au niveau de l'or, au niveau des minières. Euh, mais on est globalement en tendance haussière. Donc euh, non, c'est ça. On continue le même scénario. Pass American Silver. On continue le même scénario. On est, on est rendu dans une direction haussière au niveau de l'or, de l'argent. Au niveau des, des, des bourses elles-mêmes, ben, va il va-tu arriver.. Euh, une correction, je ne le sais pas. En tout cas, euh, euh, la Fed est toujours là euh, pour soutenir ce marché-là, même de manière artificielle, même s'il n'y a aucune économie qui suit. Euh, C'est pas grave, on va être là. La masse monétaire euh, euh, continue de monter. C'est pas grave. Les générations futures euh, paieront. Euh, le dollar américain, lui, et euh, en autre, mais peut-être qu'on peut encore intervenir pour. Euh, Changer la direction du marché. En tout cas, on suit ça et on se revoit très bientôt. Merci.